Nous sommes à saint andré sur sèvre village frontalier des Deux-Sèvres. Son standard téléphonique, oui, ne quittez pas. Son Racing Club, ha sa machine à souhait. Ha Mais à Saint-André-sur-Sève, il y a aussi le château de Saint-Mémin. Vont-ils faire de moi un troubadour C'est parti, je le prends d'assaut. Changez Allez Avance, espèce de barrique À moi, ça, mes mains Je sens que l'assaut va être facile. On rentre ici comme dans un moulin. Oui, mais tu sais, Sam, si je veux t'empêcher de rentrer, il suffit de remonter le pont-levis. Ah ouais Bonjour, Amélie. Bonjour. Alors, tu es animatrice au château, c'est ça Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à voir au château de Saint-Méman Il y a bien sûr le site à visiter, le monument, et puis il y a aussi des animations tout au long de l'été pour revivre comme au Moyen-Âge. Et donc qui dit vivre comme au Moyen-Âge veut dire qu'au niveau de la protection c'était pareil, pas d'interphone, on avait les ponts de et d'autres... Euh... Exactement, euh, ben, plein d'autres choses pour se protéger, empêcher les ennemis de rentrer donc on pouvait bien sûr relever le pont-levis, on pouvait aussi descendre la herse, la grande grille en fer qui était dans l'entrée et puis éventuellement jeter des pierres, des bouts de bois, des cailloux sur la tête des assaillants Un petit donc, accueil euh... sympa Exactement Bon, on peut rentrer quand même Oui, on y va Eh bien c'est parti, tu me suis Et puis on arrive au bout des 109 marches quand même qu'on a montées pour arriver jusqu'ici 109 marches est haut, mais on est où Alors, on est en haut du donjon, sur le chemin de Ronde, qui permettait de faire tout le mm -hmm. tour, et on est à 28 mètres de haut. 28 mètres 28 À part le donjon, donc, euh, il y avait quoi au château Alors, il y avait euh, plusieurs bâtiments, ce qui représentait une vingtaine de salles, une trentaine de personnes au Moyen-Âge, et on était dans un petit château de la fin du 14e siècle, construit en pleine guerre de 100 Ans, pour se protéger principalement des attaques des Anglais. Oh my God Aujourd'hui vous utilisez à peu près combien de salles On utilise trois salles pour les animations de l'été et puis après il y a d'autres salles qui sont aussi visitables. Très bien, tu me montres On y va C'est parti nous sommes dans une des salles prévues pour les animations, c'est ça Oui, c'est ça. Les thématiques changent tous les ans. Donc Cette année, on a parlé du commerce au Moyen-Âge. Donc ouais. Cette salle est transformée en comptoir, c'est-à-dire une boutique. Donc Avec différentes choses. Là, on a par exemple des grains, des graines qu'on pouvait utiliser, des pois chiches, de l'orge, etc. Un petit peu de vaisselle juste derrière. Et puis de ce côté-ci, euh, toute la partie armement. Allô C'est par là Non, peut-être je propose d'aller rejoindre Dame Mélissande qui tient cette année notre auberge. Eh bien, je vais la rencontrer de suite. Merci Amélie pour cette petite visite. Mais je t'en prie. Et à bientôt. À bientôt. Dame Mélissande Oui. Bonjour. Bonjour. C'est Amélie qui m'envoie à toi. Il paraît que tu nous racontes des belles histoires Oui, je raconte toujours de belles histoires. Dame Mélissande, elle nous raconterait quoi elle vous raconterait sa vie quotidienne, c'est-à-dire l'accueil des pèlerins. « Je vais vous accueillir, mon bon messire, auprès de cet âtre, dans lequel je fais sécher quelques poissons ainsi qu'un bon jambon. Je peux également vous préparer de très bons mets. Mmh. Si vous souffrez d'une quelconque blessure, je puis peut-être vous aider, avec quelques ongans, quelques emplâtres, ou bien je puis vous bailler un bain pour 8 deniers, à moins que vous ne préfériez une étuve, pour 3 deniers seulement. » Ce serait avec plaisir, mais il faut que je reprenne mon pèlerinage en Deux-Sèvres. Merci bien pour cet accueil. Je vous remercie. Et à bientôt. À tantôt. À tantôt. Une fois libéré, je pourrai prendre mon envol et vous retrouver sur Internet pour découvrir un nouveau site en Deux-Sèvres. À bientôt. Ouh. C'est bon, le tournage est fini, là Ouh.